Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous sommes debout pour accueillir l'homme de Dieu. Quand j'appelle notre pasteur, nous acclamons pour la gloire de Dieu. content cet après-midi. Je vous ai chanté avec moi, Aba, Papa, par la petite de la prière. Aba, Papa, mon <métion> immo. Et t'en dis, Samy, na poussana yoé. Aba, Papa, mon immo. Yezo kangar, konu kayo e, konu kayo e, na na kuchikate o, ko tambo la na yo, usamu zimananga, yo e, je ne mourir ma, que ton règne que ta volonté soit faite en séduit fait, comme possible. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Et nous disons, Amen. Amen. Restez-vous, prenez le de Jacques, Jacques chapitre 5, verset 7, Jacques 5, verset 16, Jacques chapitre 16, saint plutôt. verset 16. On aura la parole de Dieu si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Je vais juste euh, avant d'entrer dans, dans mon enseignement qui va nous prendre quand même quelques, quelques dimanches. Je vais donner conseil à une personne si tu peux m'écouter. Vous savez. Si tu peux croître et grandir dans la vie chrétienne, tu dois avoir l'habitude de marcher avec ta vie et de marcher avec une... un cahier, bloc-notes pour pouvoir écrire. C'est comme ça que tu peux commencer à réviser, tu peux commencer à lire, et petit à petit tu verras Dieu peut te visiter. Ne soyons pas des chrétiens des petits. C'est dimanche que nous allons à l'église. Mais nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. Et nous ne savons pas à quel Dieu que nous venons. C'est juste un conseil, mon père. Je sais, père, tu viens avec la Bible, tu racontes la Bible à l'église c'est pas mon de lui. Elle est à la maison de Mais c'est bien pour toi quand tu viens à l'église. Tu portes ta Bible, tu portes un cahier à côté pour pouvoir noter. Ça te verra à grand Plus tu vas les choses de Dieu, plus tu verras Dieu va commencer à te visiter. C'est-à-dire, tu l'attention dans les choses de Dieu. Il ne faut jamais s'en prêter au message qui est donné par toi. Parce que le message, ce sont des portes. Ce sont des portes qui étaient ouvertes à nous pour que les bénédictions entrent. Il y a d'autres bénédictions avant que ça entre chez toi et pour que tu sois préparé. Si tu n'es pas préparé, la bénédiction n'entrera pas, parce que même si tu as honte, ça va sortir Ça dit ça, tu vas la perdre. Donc c'est important. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Regarde celui à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui avec joie, avec joie, motivation, bienvenue dans, bienvenue, dans bienvenue, dans bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Ok, nous allons commencer un thème, et nous allons commencer ce dimanche dimanche prochain, l'autre dimanche. Mais aujourd'hui, je vais commencer juste par l'introduction, par l'introduction et ça va nous aider, ça va nous aider peut-être à prendre le temps de prier à l'église, à prendre le temps de prier chez toi à la maison, à prendre le temps peut-être de faire des programmes de prière pour ta vie. L'objectif est que 2020, nous ne soyons pas nous-mêmes. Si cela est ta décision, Dieu est aussi prêt pour pouvoir changer les choses qui se passent dans ta vie. Nous voulons parler des cures d'âme, ou soit la cure d'âme. Vous savez, plusieurs fois, nous attendons ces, ces montures d'âme. Je dirais, dans la bouche des serviteurs de Dieu, des fois, on a déjà suivi ça quelque part. Et je vais vous dire une chose, souvent, nous cherchons euh, des délivrances dans nos vies. Nous cherchons des libérations dans nos vies. Mais des fois, ce que nous cherchons ou la délivrance que nous cherchons, ça n'entre pas ou ça n'arrive pas dans nos vies. Et lorsque une personne veut être libérée ou délivrée de quelque chose, des fois, la cure d'âme est indispensable dans la vie de cette personne-là. La cure d'âme en réalité c'est quoi c'est un ensemble de soins ou une aide donnée à une personne qui est spirituellement malade. Dire c'est lorsque une personne dans sa vie, les choses ne marchent pas bien. Les choses elles ne vont pas bien. Des fois, cette personne a déjà fait plusieurs fois des programmes de prière, voire même il a vu beaucoup de serviteurs de Dieu pour prier pour cette personne là, mais en réalité la vie des personnes de cette personne spirituellement par là, ça ne change pas. Or cette personne il doit se décider en lui-même de passer par la cure d'âme. Et à partir de cela, la vie de cette personne pouvait retrouver la lumière. Vous savez, ça arrive souvent, surtout ici en Europe, si on pour faire des analyses, tant que le médecin n'a pas encore vu les choses qui te dérangent dans ton corps, il ne te donnera jamais le médicament. Il te dira on doit continuer avec des analyses. Pourquoi Parce qu'il peut te donner n'importe quel médicament, cela ne va pas correspondre au problème qui est dans ton corps. Au contraire, les médicaments, ça peut te faire aussi mal. Parce que des fois, quand on prend le médicament beaucoup dans notre corps, ça tourne aussi dans un poison. Voilà pourquoi le médecin, des fois, ils ont cette rivière-là, ils donnent les médicaments lorsqu'ils trouvent les malades dans le corps d'une personne. Et spirituellement parlant, il y a des choses qui démarrent des fois longtemps dans nos vies. Des fois, toi-même aussi, tu avais fait des prières, tu as retrouvé notre serviteurs de Dieu pour prier pour nous. Ou pour toi, pour ta famille, ou pour quelque chose. Mais tu vois que les choses, en réalité, les choses ne changent pas. J'ai attendu une fois une dame elle a l'habitude d'envoyer l'argent au Congo. Et sa maman va commencer à rassembler des euh, serviteurs ou des, des, des, des, des chrétiens. Il paye l'argent pour les gens entrent en retraite. Il donne l'argent pour les gens mangent. Il donne l'argent pour supporter aussi si les transports des personnes qui prient pour lui. Donc il y a tout groupe, un groupe de personnes qui prient pour la personne pour pouvoir être béni. Mais en réalité, la personne, sa propre vie, n'était pas donnée en Jésus-Christ. Oh, Alléluia! Voilà pourquoi, des fois, nous nécessitons ce qu'on appelle le pire d'âme. Et le pire d'âme, c'est important dans la vie d'une personne qui est spirituellement malade. Amen. Amen. Amen. Et la d'âme aussi devient important dans la vie d'une personne qui n'a pas Jésus. Une personne qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie, sa vie peut-être est troublée. Sa vie, il y a trop de perturbations, et cette personne quand il a l'aide de Dieu ou l'aide de Jésus, des fois, cette personne-là, il a besoin de rencontrer quelqu'un, de parler de sa vie, de parler des choses qui se passent dans sa vie. Et tu verras, la vie de cette, cette personne peut changer. Je vais insister à dire ceci. La quire d'âme n'est pas une délivrance. Mais la cure d'âme est l'un des chemins qui amène dans la délivrance. Vous savez, il y a d'autres personnes. Quand il passe ou il fait une cure d'âme, des fois, seulement à confesser ou à parler de ce qui se passe dans sa vie, vous allez faire une courte à prière et sa vie est libérée. Amen. Sa vie est complètement libérée. Mais il y a des personnes, il peut passer aussi dans une tire d'âme. Mais vous priez, vous priez, vous priez, les choses ne changent pas. <rire> Pourquoi Parce que déjà la tire d'âme n'a pas été bien faite et la tire d'âme n'a pas été sincère. Est-ce que je me fais comprendre hein ah, mais... La tire d'âme ne se fait pas dans la vie de toute personne mais dans la vie d'une personne qui est spirituellement malade. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu chercher des personnes qui sont bien. Il n'est pas venu pour chercher des personnes qui sont en bonne santé spirituellement. Mais il est venu chercher des personnes qui sont spirituellement malades et que leur vie est éloignée de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans le livre de Marc chapitre 2, 15 à 17. Les pharisiens étaient étonnés lorsque Jésus parlait avec des personnes la Bible parle bien des personnes et des mauvaises vies. Cela veut dire cette personne-là marchait pas selon la parole de Dieu. Ils il marchait comme un, comme un, semble bien en fait. Mais il n'était pas vraiment dans la parole de Dieu. Mais Jésus, la Bible dit si tu -il, il avait accepté à recevoir tous ces gens-là, à s'asseoir avec eux, et il est allé même dans les niveaux de manger avec ces personnes-là. Lorsque les pharisiens vont venir vers lui, on lui demande, mais Jésus, pourquoi tu restes avec des personnes? ont des mauvaises envies. Regardez la réponse de Jésus. Jésus dira ceci. Ceux qui cherchent le malade, ce ne sont pas, en fait, ceux qui cherchent les médecins, ce ne sont pas des personnes qui sont en bonne santé. Mais ce sont des personnes qui sont malades. En fait, il avait pris l'illustration des médecins pour dire que il n'est qui est intérieurement malade. Il doit chercher la personne qui guérit cet homme-là, et c'est Jésus. Alléluia. Et la troisième chose à lui dire, la pierre d'âme ouvre les portes de la délivrance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses dans la vie, tu peux être discret. Mais il y a des choses dans la vie, tu ne peux pas être discret. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui peuvent bloquer toute sa vie. Tout est ta vie. Mais toi, tu es tellement discret de la chose. Et en disant que cette chose-là, c'est moi et Dieu. Dieu ne descendra jamais. Mais Dieu utilisera toujours une personne pour pouvoir faire ta délivrance. Tu peux dire Amen. Amen. Écoutez, lorsque Lazare va sortir du tombeau, il devait déjà sortir libre avec des bandages. Mais la Bible dit Lazare sortit. Mais il était encore lié. Qui avait fait cette délivrance-là Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas un disciple, mais c'était Jésus. Mais ça restait encore des liens tout autour de Lazare. C'est par là qu'il va demander aux personnes qui sont là en lui disant délier les. Amen. Alléluia. Cela ah, ouais. veut dire il y a des choses pour traiter ça dans ta vie. Ah, tu dois la partager. Plus tu restes dans la discrétion, plus tu caches la chose, c'est la chose qui détruira toute ta vie. Et une autre chose. La cure d'âme permet de détecter là où ça se trouve la maladie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux aller chez le médecin. Le médecin te regarde comme ça. Il ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais tu lui dis que hein, je ne me sens pas bien, je suis malade. Il va regarder s'il va t'envoyer pour faire une radio. Va faire le scanner, ou soit tu fais l'échographie. Cela veut dire cela déjà a dépassé sa connaissance et il doit chercher quelque chose qui peut aller au-delà de sa connaissance pour pouvoir détecter les problèmes qui sont dans ton corps. Et la cure d'âme détecte les problèmes qui est résidé dans la vie d'une personne qui est spirituellement malade. Écoutez, surtout dans le milieu des Africains, nous avons beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi si tu remarques beaucoup des églises qui sont tellement pleines de personnes, tu verras parce que ces églises-là parlent des liens, parlent des blocages, parlent de la sorcellerie, parlent des délivrances. Et tout le monde va aller là-bas pour pouvoir chercher leur libération. Mais malheureusement, des fois des personnes sont là, les problèmes, les malades, les combats demeurent. Écoutez, nous voulons passer dans cette étape pour que chacun de nous puisse se prendre conscience. Pour que l'année qui vient, nous soyons des personnes qui seront libres et nous vivons dans la joie de l'éternel. Amen. La cure d'âme détecte les problèmes dans la vie d'une personne. La cure d'âme localise là où il y a un problème. Écoutez, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Souvent, la personne qui fait la cure d'âme, il doit être une personne qui est tellement sensible. Il doit être une personne qui a les dons ou la grâce de Dieu. Pourquoi à partir des dons de Dieu ou les dons du Saint-Esprit, lorsque la personne ou la personne commence à parler de ce qui se passe dans sa vie, Soit de l'esprit de Dieu, va te faire comprendre directement où se trouvent les problèmes, soit que par le tour de l'esprit, les charismes, Dieu te parlera en disant que les problèmes, ça se trouvait dans ces domaines. Mais sans la cure d'âme, tu peux commencer à prier. Voilà pourquoi vous remarquerez dans la Bible. À chaque fois que Jésus priait, Jésus priait avec précision, parce qu'il connaissait où se trouvaient les problèmes. Jésus avait le don de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. C'est-à-dire, quand il voit la personne, il va savoir directement si le problème elle est où. Et sa prière, ça va diriger directement là où ça se trouve le problème. Plusieurs fois, nous prions. Mais finalement, nous prions pour... C'est-à-dire nos prières vont dans d'autres directions et nos problèmes aussi, et dans une autre direction. Et Dieu, écoutez, Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné la connaissance. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné tous ces dons-là. C'est pour pouvoir essayer de faire nos prières avec précision. Et souvent, nous n'avons pas de délivrance, nous n'avons pas de guérison, nous n'avons pas de solution parce que nos prières n'ont pas de précision. Voilà, la Bible dira que si vous priez et vous n'avez pas de résultats parce que vous priez mal, un, parce que ton intention n'est pas bonne, deux, passé de prière n'a pas de précision, trois, parce que lorsque tu diriges ta prière, ta prière ne va pas dans une bonne direction. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important. Avant que tu puisses bombarder un problème qui est au-dedans de ta vie, tu dois savoir où se trouve ces problèmes-là. Et lorsque tu vas prier, tu vas prier directement et dans la direction de ces problèmes-là. Et souvent, dans nos vies, la délivrance est devenue presque impossible. Vous savez pourquoi Parce que des fois, nous prions. Mais nous ne savons pas dans quel point le problème est. Alléluia. Amen. Des fois, je suis dans une famille où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses compliquées. Et moi, je vais que prier, prier, prier, prier. Mais finalement, prier n'est pas mauvais. Rester dans la présence de Dieu n'est pas mauvais. Mais ce qui est bien... Je dois d'abord localiser où se trouvent les problèmes et je dois prier directement dans la direction de ces problèmes-là. Et qui peut m'aider à trouver ces problèmes-là, c'est dans le d'âme. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous grandissez dans la famille, des fois, c'est très important, Tu prends le temps. De parler souvent avec tes parents et poser beaucoup de questions. Alléluia. Des fois, c'est tellement important, tu parles avec ton père, tu parles avec ta mère, tu parles avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont vécu les premières temps du mariage, des papas, des mamans, qui ont vécu les premières temps lorsque papa il était jeune, lorsque maman elle était jeune. C est, c est, ces personnes-là, ils doivent faire connaître beaucoup de choses. En réalité, les problèmes, ça se situe où? Lorsque nous faisons la pierre il y a des dimensions. Les problèmes dans la vie d'une personne, ça c'est ce qui saute dans son âme, saute dans son esprit. Les corps en réalité, c'est juste enveloppe. Parce que dans l'homme, ou soit l'homme, il est pris parti. Il a l'âme, il a l'esprit, et qu'il a des corps. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ces trois dimensions dans l'homme, ce sont des choses qui sont très importantes. Ce sont des choses qui sont tellement importantes. L'esprit, ça communique avec Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, 25, la Bible nous dit ceci, « L'ère est L est vient où il est déjà béni, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. » Cela veut dire, pour entrer en contact avec Dieu, ce n'est pas notre corps. Mais c'est notre esprit qui est dans nos corps qui entre en contact avec Dieu. Et souvent, quand quelqu'un a le problème spirituellement, ces problèmes résident soit dans son âme ou soit dans son esprit. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs fois dans la Bible ou dans des poussons, les salutaires. Le psalmiste, il va dire que mon esprit est troublé ou soit mon âme est abattue au-dedans de moi. Et lorsque l'âme d'une personne est malade, lorsque l'esprit d'une personne est malade, ça commence maintenant à affecter le corps. Ça commence à affecter le corps. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de personnes Lorsqu'il a des problèmes intérieurement, tu ne vas pas peut-être la voir. Mais plus qu'il reste avec des problèmes, c'est juste à regarder la personne, tu verras, cette personne-là ne va pas bien. Il a des problèmes. Moi, j'ai vu des personnes qui ne comme ça. Lorsque je l'appelle, j'ai dit, mais toi, tu as des problèmes. Oui. Vous savez pourquoi, parce que. Le corps en étant enveloppe, ça sera affecté à partir de ton âme, à partir de ton esprit. Pourquoi? Parce que une personne qui est blessée, une personne qui est touchée au dedans de lui, lorsque les problèmes demeurent, lorsque les problèmes font longtemps, son corps maintenant ça commence à s'affaiblir et à commence à être affecté. Voilà pourquoi si tu vois la guillotière. À Paris, au Château Rouge, tu verras beaucoup de personnes, ils sont devenus comme des fous, mais en réalité ils ne sont pas des fous. Tu verras beaucoup de personnes, ils ont la capacité d'aller, je ne sais pas, dormir ou manger n'importe quoi. Ils parlent et c'est comme si la tête ne fonctionne pas bien. Toi, tu penses que cette personne, c'est un fou. Mais si tu prends le temps de parler avec lui, tu verras que cette personne, spirituellement parlant, il est malade. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes qui prétendent les églises, ils sont dans cet état-là. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on nous parle de la délivrance quelque part, on nous parle de, de choses spirituelles quelque part, nous allons là-bas et, et nous allons remplir des salles. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'aiment même plus leur vie. Il regarde sa vie, il dit, mais pourquoi je suis en vie Pourquoi je continue encore à vivre Parce que les gens le regardent, ils pensent que cette personne va bien, mais intérieurement par là, il y a des choses qui détruisent son âme, qui détruisent aussi son esprit. Et la Kirdam. nous aide, nous aide à localiser un problème qui détruit la vie de quelqu'un. Je peux être discret à d'autres choses. Je peux cacher d'autres choses. Mais il y a des choses dans ma vie, je ne peux plus les cacher je les cache. Plus, il y a un barrage devant moi. Je ne peux pas percer. Frère, tu peux prendre le temps de prier. Tu peux prendre le temps de gêner. Tu peux prendre le temps de chercher Dieu. Mais Dieu, finalement, il t'attend dans une chose qui est cachée dans ta vie. Tu les dénonces. Et c'est là ça ne sera pas une prière de 5 heures, de 20 heures, de 1 heure. Des fois, ça sera une prière de quelques secondes et tu es libéré. Voilà pourquoi, écoutez, quand il y a un problème qui démerde dans ta vie, la cure d'âme devient indispensable. Ézéchiel chapitre 8, verset 4. L'esprit se communique avec Dieu parce que c'est l'image de Dieu qui est dit à nous. Trouvez-moi à Ézéchiel 4, 18 plutôt, verset 4. Voilà. Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Les âmes sont à moi, l'âme du fils est comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'homme qui pêche c'est celle qui est moi. Amen. La Bible parle et des vies, toute les vies et toutes âmes. Amen. Alléluia. Dieu dira, toutes les âmes sont à moi. M'appartient, c'est du Père cette piste. Mais l'âme qui péchera, c'est celle qui est pourra. Cela veut dire dans l'âme, il y a le cœur, dans l'âme, il y a la conscience, dans l'âme, il y a les sentiments, dans l'âme, il y a la volonté, dans l'âme, il y a le vouloir et le faire. Ce que nous faisons vient de notre âme. Et lui qui va mourir, la Bible nous parle de la vie, c'est-à-dire cet homme qui va mourir, c'est l'âme qui pêche. L'homme, il a l'esprit, l'homme, il a aussi l'âme. Finalement, l'âme, c'est un vrai toi. On peut te regarder comme ça dans le corps, on voit ton visage, on voit toi, je ne sais pas quoi, mais le vrai toi, c'est ton âme. Parce que ta conscience réside dans ton âme. Voilà pourquoi la différence est entre un homme ou un humain avec des animaux, l'animal à le corps et l'âme pourquoi parce qu'un animal a aussi des sentiments Alléluia voilà pourquoi vous verrez plusieurs personnes ils ont des animaux dans leur maison soi-disant que les leurs compagnons mais finalement un animal il n'a pas l'esprit L'animal a la volonté, l'animal a la sensibilité, l'animal a la. A, je peux dire, a, il est conscient à la conscience. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des chiens militaires qui peuvent être entraînés à faire quelque chose. Parce qu'ils ont une dimension à Peut comprendre des volontés et des sentiments à faire quelque chose. Mais ils ne n'ont pas l'esprit qui peut entrer en contact avec Dieu. Donc, lorsque une âme ou l'âme de la personne est affectée, tu verras la vie de cette personne sera maintenant dans le balance. Hier, il y a quelque chose qui m'avait fait réfléchir. Quand nous sommes sortis ici de la prière, nous sommes partis à la guillotière avec Maman Jenny pour faire quelque chose. Pendant qu'on retournait à la maison, nous dédevons, on voit une dame, elle est en train de marcher. Elle marche, elle était, elle était déjà presque dépassée. Elle marche comme ça. Elle marche comme ça à marcher lentement dans la voiture. Et directement, lorsqu'elle nous a vus, elle a rigolé. Moi, au-dedans de moi, j'ai dit cette personne, son âme et son esprit est déjà hein, touché. Vu que l'âme et l'esprit est touché, le corps maintenant est affecté. Le problème, ça devient visible dans le corps. Mais en réalité, le problème n'est pas dans le corps. Le problème est à l'intérieur de la personne. Ça t'arrive. Même si tu es quelqu'un qui parlait beaucoup, quand il y a trop de problèmes dans ton cœur, les gens vont commencer à te voir triste. Même si tu es mais qu'est-ce qui se passe Ah non, il n'y a rien. Mais en réalité, l'âme est déjà hein? touchée. La dimension, là où il y a les sentiments, là où il y a la sensibilité, la conscience, la volonté, elle est déjà affectée. Personne ne voit ton âme. Personne ne voit l'esprit qui est en toi. Mais la chose qui enveloppe cette chose est visible à tout le monde. Même si on peut mettre des habits, mais il y a quand même une partie qui se voit. Et lorsque l'intérieur est affecté, il y a des réactions. Écoutez, je vais vous donner un exemple de simple. Des fois, quand tu vas chez, chez les médecins, tu peux avoir des choses qui sortent dans ton corps. Si des fois, ils te donnent des médicaments, ils te demandent, est-ce que tu n'es pas stressé? Est-ce que tu ne penses pas beaucoup? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'intérieur est affecté, le corps aussi sera affecté. Non, seulement parce que y a une infection en toi, mais parce qu'au-dedans de toi, tu marches dans le stress, dans des problèmes, ça commence à affecter maintenant ton corps où tout le monde peut pouvoir très bien remarquer. Écoutez, le médecin, hein, le médecin, autrefois, il faut aussi le travail de l'esprit. Alléluia. Il y a des choses, le médecin te dira. Je ne te donnerai pas les médicaments. » Mais arrête de penser. Alléluia. Il te dira juste comme ça. En réalité, c'est un travail de l'esprit. Parce que ce n'est pas le corps qui a un problème. Mais c'est l'âme où c'est l'esprit qui est déjà abattu. Lisez-moi, Psalm, chapitre 42. Vas-y, descends petit à petit. On commence à partir des versets de verset 3. Les 3 et 4 et 17. Mes Mais là, me ma nourriture, jour et me. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu, je me rappelle avec précision de cœur. quand je quand je marchais, entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison du Dieu, au milieu de ses cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fait. Un flot appelle un autre, un autre flot, au bruit de tes ongles, pardon, au bruit de tes ongles. Tout est de et tout le flot passe sur moi. Tu lis lequel quel verset Du Somme chapitre 42, verset 7. Allez-y. Un flot appelle un autre flot. oui. Un flot appelle un autre flot. Oui. Quelqu'un, quelqu'un. Si c'est vrai, chacun a sa leçon. Papa, papa, Marcel, tu peux dire ton accent Merci, papa. Merci, c'est. Chapitre 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, Depuis les mots. Depuis la montagne de l'Issea. C'est bon. Là, c'est quelqu'un qui est dans la détresse. Il a dit, mon âme est abattue au-dedans du moi. C'est une personne qui est déjà blessée. C'est une personne qui est désespérée. Voilà pourquoi. Le dimanche passé lorsque je parlais de David David avait l'habitude de supplier Dieu en disant Seigneur ne me ôte pas ton esprit parce que l'esprit de Dieu donnait la joie et la force à David Mais lorsque on parle d'une âme qui est abattue c'est aussi un cœur qui est déchiré parce que l'âme fait aussi allusion au cœur. Et le corps. 1 Corinthiens, chapitre 6 et 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, suivez-moi. Juste énoncé l'homme La chose qui va être enterrée lorsque la conscience d'une personne, lorsque la volonté, la sensibilité d'une personne va aller déjà dans la tombe avant même les corps. Cela veut dire, ils vont mourir. Mais le corps, lorsqu'il va partir, après ça sera détruit. Mais ce même corps, la Bible dit, il est aussi le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, lorsque mon âme, lorsque mon esprit est abattu et détruit, donne pas à maman, s'il te plaît. Suivez-moi parce que ce message est important pour toi. Lorsque ton homme est abattu, maintenant même le temple est du Saint-Esprit, ça va commencer à être touché. Je vais vous dire une chose. Dans chaque vie, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est un mauvais esprit. Voilà pourquoi il faut bien, si tu es sûr, que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il faut très bien protéger cet esprit-là. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas choquer le Saint-Esprit. Il faut garder l'Esprit de Dieu en toi jalousement. Parce que fois l'Esprit de Dieu partira de toi, ton corps ne restera pas vide et je t'assure. Il y a un autre esprit qui va entrer directement. Souvenez-vous de la vie de Saul. Lorsque l'esprit de Dieu va quitter sa vie, il y a des mauvais esprits qui vont venir remplacer. Aucun corps est vide d'un esprit. Tout corps est habité à un esprit. Soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit du Satan. Voilà pourquoi ces trois dimensions d'un homme. Des fois, des pour localiser les problèmes qui te détruisent, pour localiser les problèmes qui te font mal, le chemin que tu dois passer, c'est le chemin de la pionnade. Alléluia. l'homme. Et différents animaux. est différent d'animal. Ceux qui habite avec des chiens ou des animaux, ils savent. Lorsque tu fais mal à un animal, il a la possibilité d'être triste. Lorsqu'il cherche à venir à côté de toi et que tu le chasses, il a la possibilité d'être triste. Moi, j'étais avec un ami dans l'église où j'ai grandissais. Cet ami-là, il avait des, des poules, c'est ça Poulet ou poules Il avait des poules. Il que lorsque le culte va sortir, il va prendre la nourriture. et jetait pas ça par terre. Il va rester là, il fait « Tu verras, ils vont venir là tour. » Et il commence à donner. Ils ont la conscience que cette personne, c'est lui qui nous donne la nourriture. Ils ne nous font pas du mal. Mais quand ils nous appellent, nous devons faire quoi à hein? venir. Parce qu'ils ont l'âme en elle. Et lorsque tu fais quelque chose de mal aussi à un animal, il a la capacité d'être triste. Alléluia. Voilà. voilà pourquoi, sœurs, moi je vais te dire aujourd'hui, des fois il y a des choses qui se passent dans ta vie. Peut-être tu as aussi plusieurs questions que tu te poses. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont passées, que tu as, tu as fait déjà. Peut-être que ce sont des petites choses. Mais finalement, devant Dieu, c'était grave. Et devant les hommes, c'était grave aussi. Des fois, tu pries, tu cherches des sorties. Mais il n'y a pas de sorties. Mais dis-toi maintenant, si Dieu me délivre, j'accepte d'être délivré. Si veut me guérir, j'accepte d'être guéri. Mais je ne resterai pas comme ça jusqu'en début d'année. Oui, c'est sûr. Vous savez, on, a tous dans le même, on est tous dans le même Église. Je ne sais pas si je vais risquer en disant que nous prions tous un même Dieu. Ça c'est un risque. Parce qu'on peut être dans le même église, mais on crie même Dieu. Amen. Parce que chacun, Dieu connaît son cœur. Et chacun Dieu sait qu'il vient faire à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour bloquer les autres. Il y a des gens qui viennent à l'église pour combattre le pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église pour bloquer que l'église n'avance pas. Il y a des gens qui viennent à l'église pour jeter des sorts à d'autres. Voilà pourquoi disons que peut-être nous prions un même Dieu. Socialiste. un risque. Dis-moi, oui. mais que Dieu nous aide. Une âme ou un esprit qui est touché, qui est affecté, qui est malade. Cette âme -là, cet âme-là, cet esprit-là ne peut pas rester tranquille. prêt il y aura des larmes en toi. Tu vas commencer à pleurer tout le temps. Quand tu es avec les gens, tu seras tranquille. Mais quand c'est tout seul, tu commences à pleurer. En réalité, les choses que tu pleures, toi-même, tu connais ça. Toi-même, tu connais les succès. Mais il y a aussi d'autres choses que tu pleures. Tu te poses des questions. C'est mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai tué qui dans ma vie? Pourquoi je ne vais pas être erré ou héris? Écoutez. Détecter. Localiser. Trouver un problème. C'est le cas-là. Il y a d'autres personnes ils ont la grâce. Lors de la délivrance, quand vous commencez à prier pour quelqu'un, Dieu peut utiliser les dons des confessions, les dons de la parole des connaissances pour pouvoir révéler où se trouve le problème. Dieu peut vous parler pendant que vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, priez n'allez pas cette direction, priez pour telle, telle, telle, telle situation, tel problème, tel problème, ça se trouve dans sa vie. Et lorsque vous allez prier au vous allez voir que la personne est directement délivrée. Là, c'est l'intervention divine de Dieu. Il fait ça quand il veut, et à qui il veut. Et il y a d'autres. Hein. Dieu te donnera la possibilité, il vous faire hein, quoi Parler. Voilà pourquoi la délivrance est des sorciers ne passe jamais sans pourtant faire une dame nécessaire. Sorciers ne peut pas être délivré sans pourtant être sincère envers Dieu. Et souvent, ce sont des personnes qui sont des véritables de mon père. Je J'ai à moi, On était en Angola, on priait. Les pasteurs qu'on travaillait ensemble, c'était aussi mon frère, mon grand-père. En fait, il y avait un papa, il conduisait des, des grosses camions par et d'autres provinces. Il avait fait déjà des enfants en dehors de son mariage. Et lorsque il s'est marié avec une femme, ils ont fait un enfant. Chose un peu compliqué, les enfants qui étaient dans la province, ils sont venus à, même à la capitale pour pouvoir rester ensemble. Tiens, avec moi, un peu comme ça, c'est Je J'aime bien que tu aies compris, les âges. Ils sont venus ensemble. La dame est bénie avec nous. Dieu a fait grâce, elle a donné naissance à un petit garçon. Finalement, les deux, c'était une fille et un garçon, ils sont venus dans leur maison. C'était le véritable sorcier. L'enfant, depuis qu'il était né, elle ne grandissait pas, les poids ne montaient pas. Si tu regardes le corps de l'enfant, tu vois même le veine vert. En fait, c'est comme si l'enfant était dans sa dernière couche de la peau. Ce n'est pas une histoire comme ça, c'est une histoire étudiée. On a appelé les enfants. Chose grave, papa n'était pas trop dans les choses que tu fais. Voilà pourquoi j'ai toujours cité. Quand tu travailles, quand tu peux, travailler. Ne permets pas que le travail détruise ta vie spirituelle. Il ne permets pas aussi que ta vie spirituelle puisse empêcher à ne pas travailler. Parce que tu auras besoin de l'argent aussi besoin de Dieu. C'est papa qui, des fois, il part au voyage une semaine deux semaines et les enfants, lorsqu'ils restent, il fait rage à la maison. Il y a des communications partout à la maison. Tout ce qui se passe à la maison, ça va dans le monde spirituel. Cette maman, elle faisait comme ça. On a décidé, ils vont ramener les deux enfants à l'église. On a fait un près de trois jours. Les jours de l'air qui écoutez-moi bien. J'étais resté, je me souviens plus si avec les garçons ou avec les filles, ils avaient moins de histoires, c'était des mères. Moi j'ai parlé à côté, le pasteur ne parlait à côté. Là où la fille, elle était, elle a commencé à pleurer. Elle ne pleurait pas parce que les choses qu'elle disait, ça lui faisait mal. Elle pleurait parce que les garçons qui étaient à côté, ils les frappaient. Et comment? C'est beau. C'était comme ça. Pendant qu'il va appuyer encore. Prêt. La délivrance, c'est comme un comédie. Si tu ne crois pas à ça, tu peux mourir comme un géant. Voilà pourquoi on apprend comment le faire. <rire> on lui dit pourquoi tu pleures C'est lui qui tape. Mais il décape comment Il est loin, il doit être ici. Mais c'est vrai parce qu'il me tape. Parce qu'ils avaient déjà presque deux ou trois enfants. Dans le monde des femmes, ils pas. Et leur objectif, c'était. De faire sortir la femme dans la maison de la terre et de tuer l'air de Qu'est-ce que nous avons fait On lui a dit que vous n'allez pas manger. Je pense qu'on avait arrêté notre peint. Mais pourquoi tu... oh, je... La fille a dit Va, se mal brûler, tu verras les doigts Et ses pieds sont comme ça. Taille, fais comme ça. L'autre, là-bas, il prend le bon. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. c'est un problème que je vécu moi-même. Ce n'est pas une histoire. Finalement, je pense que l'enfant était bon. Ils avaient quand même récit. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux venir chez le pasteur parce et te communique le fait. Mais quand tu rentres chez toi à la maison... Tu fais quoi Tu dors. Tu n'as pas le temps de venir la vie, Tu n'as pas le temps de prier parce que tu es trop privé. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'aider la famille. Tu as besoin d'acheter une maison. Tu as besoin d'avoir beaucoup de choses. Il faut que tu travailles beaucoup. Après tu dors. Alléluia. Alléluia. Dire que la quire c'est quelque chose qui est très important lorsque les choses ne vont pas bien en toi. Ne dis pas que moi-même je peux prier. Oui, tu peux prier toi-même. Mais il y a des choses qui n'ont pas à ta dimension, à ton niveau. Il y a des choses que tu peux comprendre, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Écoutez, on peut tous voir des visions, des songes, mais on n'a pas tous les capacités de l'interprétation. Alléluia. Les et l'importance de pierre C'est aider un homme de retrouver déjà la paix avec son Dieu. Alléluia. Comment comme ça? L'importance que le vide. Vous savez, lorsque le cœur est blessé, lorsque la vie est touchée, des fois, tu n'as plus envie de tuer, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de chercher Dieu. Et tu vas voir comme si Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien, Dieu ne guérit pas, en réalité, ce n'est pas ça. Et par rapport au diagramme, la personne qui va localiser les problèmes ou trouve, et lorsque vous allez prier, la paix retournera dans ton cœur. Voilà pourquoi David pouvait dire « Mon âme, et ta fatigue au de moi. Mais je me souviens toujours à toi. Parce que c'est toi qui donne ta joie dans le cœur. Une âme qui est perturbée, un esprit qui est perturbé, et un corps qui souffre, des fois, cette vie-là, il n'a plus envie de chercher Dieu. Il a qu'une seule chose, peut-être, de mourir. Si un homme comme il, il était arrivé dans le niveau où il avait tellement de persécutions, tellement de problèmes, à capter derrière lui tout le temps, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, Seigneur, prends mon esprit. Parce qu'il était au bout de sa vie, Regardez la dimension de cet homme-là. La Bible ne nous parle ni de père ni de mère d'Élie. C'était presque une personne qui était sortie comme ça. Mais les problèmes étaient de trop dans sa vie. Il a dit, Seigneur, je préfère que tu prends ma vie. A combien de fortes raison, toi et moi. La tire dame, elle l'amène une maladie à prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a plusieurs personnes dans la vie, surtout ceux qui sont tombés dans des sida ou dans des maladies contagieuses. Des fois, il y a plusieurs qui ont la rentrée de pouvoir faire encore mal au mais une telle personne dans le Kyrgyzstan, tu peux l'aider à lui montrer l'amour de Dieu. Et Dieu aussi peut le sauver. Il va prendre conscience. Il y a d'autres personnes aussi dans la vie. Il souffre. Il passe des moments compliqués. Mais il continue à mener sa vie comme il n'y a rien été en fait. Il fait des belles. Il va dans les poitrines. Il fait tout ce qu'il veut. Les gens, comme le ils pensent que cette personne va bien. Mais en réalité, il y a des moments où il reste seul, il commence à regretter, il commence à pleurer. Mais cette personne, quand est-ce qu'il va prendre conscience que moi, dans l'état que je suis, nous avons l'habitude de dire ça aux personnes qui sont infirmes. Des fois, il est aveugle, des fois, il est film, tu le verras. Des fois, il par le mystique mondial, il fait des choses qui sont... Ah. Oh. C'est lui, vraiment dans l'état qu'il est, avec les, Il est vie. Il ne peut pas se donner à Dieu pour prier à Dieu que Dieu lui aide. Ça t'est déjà arrivé, ça. On si, en peut fait, tirer grève à sa place de la façon dont il est vraiment. Est-ce qu'il ne peut pas se donner à Dieu? Il ne peut pas. Mais regarde. C'est le problème de la conscience. Et la cure d'âme aide la personne puisse prendre conscience. Moi, ça m'arrive aussi à regarder des personnes qui viennent prier ici. Des fois, tu regardes la personne qui dit, ah, mais cette personne, il ne peut pas prendre conscience une seconde en disant que non, moi, il faut que je cherche Dieu. Moi, ma vie ne peut pas, je ne peux pas la mener comme ça. Moi, il faut que je m'attache plus à Dieu. Mais tu verras la personne, au lieu de chercher Dieu, il fait des efforts, il Il sait là-bas, il sait ici, il sait là-bas. Mais en réalité, le problème n'est pas de faire des efforts. Une fois les problèmes est les le problème il y a des choses que tu ne vas pas faire des efforts ça arrivera vers toi en elle-même parce que tu as réglé les problèmes qui empêchaient toutes ces choses-là d'arriver. Voilà pourquoi Jésus dira les enfants des ténèbres et plus intelligents que vous nous au lieu de rester et de prendre conscience des choses qui se passent dans nos vies mais nous prenons la conscience, nous mettons à côté. On commence maintenant à fournir des efforts, soit disant que par nos efforts, les choses vont changer. Or la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par la grâce elle, de Dieu. Des fois la grâce est abonde dans la vie d'une personne, lorsque la personne prend conscience de la chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Je finis à MT Saint-Michel 5, 23. MT 5, 23. Lisez-moi ces versets comme ça, on va le Rapidement moi ici, moi je l'ai assez, s'il vous plaît. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu source de paix, parce que vous soyez totalement en lui, qui dans votre être intérieur, l'esprit, l'âme et le corps, Réprochable pour le jour où viendra notre Seigneur de l'Esprit. Au Et pas de la sanctification de l'âme, de l'esprit et des corps. Ce sont trois choses qui sont très importantes. Et la guillotine est à sanctifier ou à localiser les problèmes qui sont dans ces trois dimensions. La d'âme est très important pour ces trois dimensions qui est à l'homme. L'âme, l'esprit et le corps. Voilà l'introduction que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si tu as bien compris ce message, je pense que tu feras les efforts d'être là à finir ce message jusqu'à la Moi, je te dit que ça sera important pour toi. Ça t'aidera à arranger beaucoup de choses, premièrement, dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie dans ta maison et dans la vie de beaucoup de personnes que tu as à voilà, je vais te dire une chose, ne soyons pas égoïstes. Moi, j'ai fait quelques implications. Je n'ai pas l'habitude de parler des blocages, des démons, des choses comme ça, parce que moi, je crois à la puissance de la parole. Une parole qui est acceptée dans la vie d'une personne, la personne sera délivrée. Mais il y a des cas qui sont tellement exceptionnels. Parce que Dieu, on ne les calcule pas. Comme un plus un égal Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Il a des choses qu'il peut faire facilement. Il a des choses qu'il peut faire dans le principe. Moi, je ne sais pas ton cas, c'est quoi. Mais aujourd'hui, je vous dis de faire comprendre. En réalité, la qui dame, c'est toi. Et le dimanche prochain, je vais avancer sur le même thème. Et je vais te supplier au nom de Jésus. Fais l'effort de venir avec quelqu'un. Fais l'effort d'inviter quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont dans leur maison, mais avec des problèmes avec des, des, des blessures. Beaucoup, ils cherchent seulement là où ils parlent des démons, des sorciers, pour pouvoir en réalité découvrir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Écoutez, sois un rapporteur de cette parole avec une invitation pour inviter quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Est-ce que tu peux t'aimer des boucliers papa Et Bateau, cotambo, manaio, o sabo, mana Mais ma tienne, comme vous Nana ko lembarze, kanguba meva, kiongo papaye, aba aba aba papaye, aba aba aba, on n'a pas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 si tu as écouté le message, prie que Dieu t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que je t'aide, prie que je t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que je t'aide, prie que je t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que Dieu t'aide, prie que je t'aide, prie que Dieu t'aide, que t'aide.